Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réserver un document via le portail de la bibliothèque. Un document ne peut être réservé que s'il est déjà emprunté par un autre usager. Vous pouvez faire un maximum de trois réservations en même temps. Pour connaître les possibilités d'accès au portail, consultez la vidéo « Prolonger ses prêts ». Après vous être authentifié à votre compte, recherchez le document que vous souhaitez réserver. Cliquez sur le titre du document pour voir les détails. Cliquez sur « Réserver un document ». Une fenêtre pop-up s'ouvre. Cliquez sur Confirmer pour valider la réservation. Un deuxième message de confirmation apparaît. Cliquez sur Sortir. Vous recevrez un mail lorsque la réservation sera disponible. Pour récupérer votre document, demandez-le à l'accueil de la bibliothèque. Pour tout renseignement, contactez l'équipe de la bibliothèque.